dans les épisodes précédents. Gwen est très étrange en ce moment. De quel droit oses-tu Venir me voir pour m'accuser d'avoir révélé le lieu où se cachait Gareth. Je croyais aimer Falista quand j'étais enfant. C'est Rosamund l'amour de ma vie. Aujourd'hui, tu as besoin de mon armée. Promettez-vous devant les dieux que rien ne saurait mettre un terme à cette union. Je le promets. Talon, tu vas adorer faire partie des Unis. Une Kinj n'a aucun effet sur quelqu'un qui en a déjà une. Une sorte de ruche qui unirait les esprits de toutes les personnes infectées. Tu m'es revenu. Elle va le contaminer avec l'une de ces créatures. Tu peux baisser les armes, car Yavala et moi-même sommes en paix. C'est vrai Cette armée est notre meilleur atout pour arrêter Yavala. Il faut qu'il reste là. Ça évitera que Yavala les infecte avec sa king. Mais si Tobin en a aussi une, ses hommes lui obéiront. Dans ce cas, capturons-le pour savoir ce qu'il en est. Oh C'est Vika Ça nous aidera d'avoir un lukuri dans notre camp. Bon retour à toi, mon ami. Comme c'est charmant. Je vais capturer Tobin. Non, Talon, attends Nous ne savons pas s'il a été infecté et nous ne connaissons pas l'intensité de leur connexion. Si Yavala peut entendre ce qu'il entend et voir ce qu'il voit, elle enverra des Black Fists le protéger. Alors je trouverai une solution. D'abord, je dois le trouver. Rosamund. Qui a-t-il mon amour Écoute, Rosamund. Il faut que je te parle de ce qui s'est passé quand j'étais à Gisford. Quoi que ce soit, ça n'a aucune importance. Oh. Écoute. J'adore la tournure que prennent les choses, mais. J'ai fait un voyage particulièrement long, et et euh, je pense que ce serait plus agréable pour nous deux si j'allais faire un, un brin de toilette. J'ai l'impression de sentir le cheval. C'est vrai. Oui. Avance, et je viens te rejoindre dans le bain. Je reviens dans quelques instants. demande si ces inscriptions pourraient nous aider à vaincre l'infection. Et ça commence. On va enfin savoir si Tobin a été infecté par Yavala. Vous l'avez amené ici Vous êtes devenu fou Si Yavala peut réellement voir à travers ses yeux, elle va envoyer ses hommes ici. et Ils vont détruire tous mes projets en cours, sans parler de ma sécurité ni celle de Vren. Donc je suis désolé, mais sortez-le d'ici avant qu'il ne se réveille. Janzo. On n'avait aucun autre endroit où l'emmener. C'est une mauvaise idée. C'est une très, très mauvaise idée. Et est-ce que tu as une meilleure idée D'accord. Mais quand il reviendra à lui, faites en sorte que sa tête soit entièrement couverte et qu'il n'ait aucun moyen de savoir où il est et qui nous sommes. Et comment on fait pour l'interroger Yavala entend ce qu'il entend, non Bon, écoute, la réponse à ces deux questions est je n'en sais rien. Je n'y ai pas réfléchi puisque je t'ai déjà dit que c'était un très mauvais plan. sous le contrôle de Yavala. Elle n'est plus elle-même. Spears Spears, c'est toi On reconnaissait ma voix Par les dieux Est-ce que je suis mort On est dans l'au-delà oh. Je t'ai vu mourir, Spears. C'est pour ça qu'on s'est dit que tu penserais pas que c'était moi. Donc je suis vivant Oui. Et toi aussi Ne lui dis rien, on va découvrir ce qu'il sait. Zed Sado de Black Blood Tu travailles pour Zed, maintenant Non, c'est ce que je lui fais croire. Tu peux m'enlever ce sac, je sais qui tu es. Et je suis sûr que Janzo est là aussi. Quoi Mais comment le sais-tu Je le sais parce que je suis dans une cage. Et ça pue la bière ici. Je vous ai dit que c'était une mauvaise idée. Bon, venez par ici. Reculez, reculez. Merci. Alors, qu'est-ce que vous savez de Yavala Pas grand-chose. Je pensais être revenu ici pour sauver Gwen de Yavala et ses black Blood. Mm -hmm. Pourquoi C'est toujours ce que tu crois C'est ridicule. Mm -hmm. Spires, sors-moi de là ah. Dites-moi, qu'avez-vous dit à Gwen quand vous êtes arrivé D'accord, c'est pour ça que je suis là. Mm. Vous savez que j'ai épousé Falista. Euh, euh, pardon, qu'est-ce que vous avez fait C'était le seul moyen de lever une armée. Par les dieux, Tobin J'aimerais tellement être mort. Gwen le sait. Est-ce que c'est vraiment le plus urgent J'essaie de savoir s'il a une king. J'ai une idée. Je t'en prie. Levez les bras. Ne fais pas ça. Maintenant, dansez. Non, je ne danserai pas. Tout va bien. Relâchez-le. Tu en es sûr mm -hmm. Je n'aurais pas pu le contrôler s'il avait une kinj. Tu n'aurais pas pu y penser plus tôt. Par les dieux Qu'est-ce qui vous prend Fais-nous confiance et reste là jusqu'à ce qu'on puisse t'expliquer. J'ai vraiment hâte d'entendre vos explications. Mmh. Quand tu étais petite j'ai bien cru que t'allais devenir grosse. Mais finalement... <rire> C'est toi qui étais gros. Ouais, C'est vrai, je la reconnais. <rire> Majesté, puis-je m'entretenir avec vous Je vous laisse. C'était un honneur, prêtresse. Pourquoi ne vous êtes-vous pas mariée avec votre fiancée Mackinj ne s'était pas développée quand j'étais avec lui. Vous auriez dû rester avec lui en attendant Lorsqu'il est parti se rafraîchir, il semblait hésitant. Mais je pense le revoir bientôt. Son armée représente une menace, hâtez-vous. Évidemment. Quand j'aurai le présent, croyez-moi, je le partagerai avec lui avec plaisir. Bien, quoi qu'il en soit, nous avons un autre problème. Quel est-il Talon. Elle est récalcitrante à l'idée de rejoindre les Unis. Je vais lui parler. Elle a confiance en moi. C'est beaucoup plus complexe que cela. Nous risquons de devoir la tuer. Non, certainement pas. C'est hors de question. C'est ma meilleure amie. Rosamund, la paix et l'unité ont forcément un prix. L'une comme l'autre, nous devrons faire des sacrifices pour arriver à notre but. En ce qui me concerne, malheureusement, ce sera Zed. Vous m'avez dit que vous aviez créé ce paradis pour éviter un bain de sang. Faites ce que vous voulez de Zed, mais je suis la reine de ce royaume. Vous ne pouvez pas faire de mal à Talon. Elle ne peut pas rejoindre les Unis, c'est une menace pour notre mission. Elle est très dangereuse. Et je suis sûre que vous en avez conscience, n'est-ce pas Elle a toujours été loyale envers moi. Je vois. Et si jamais vous aviez à choisir entre Talon et moi je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas avoir à faire ce choix. Mais évidemment, si je n'ai pas le choix, je choisirai les unis. Je vous choisirai, vous. Tant mieux. Hmm Nous devons trouver le moyen d'identifier les infectés. Tu devrais forcer Yavala à venir ici, afin que Vren et moi puissions l'étudier et trouver une solution. Tu penses vraiment qu'elle ne libérerait pas sa mère Oui, oui, bien sûr. Ça ne change rien. Elle est protégée jour et nuit par des Black Fists, sans parler de leur loup Ce serait une mission suicide. Alors, tu devrais t'en charger. Pourquoi moi Parce que tout ça, c'est ta faute C'est toi qui as obligé Talon à faire venir Yavala Je ne l'ai pas forcé à faire quoi que ce soit Ça suffit nous sommes dans le même camp, maintenant. Je vais le faire. Je ne peux pas rester là, les bras croisés. Il faut qu'on sauve Rosamund. C'est une bonne idée, ce sera plus simple d'arriver jusqu'à elle. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Dommage, c'était intelligent. Est-ce qu'il y a un problème entre nous, Talon Tu penses au fait que tu as trahi ma meilleure amie C'est pas moi, ton meilleur ami Tu ne viens pas de dire qu'on était tous dans le même camp J'ai le droit d'aller voir Rosamund. Je vous emmènerai jusqu'à elle. Bon, le problème est que Yavala voit tout ce que fait Gwen. C'est comme ça qu'elle a retrouvé Gareth. Si vous allez chercher Gwen, alors Yavala enverra tous les Black Blood à notre hausse. C'est bien ce que j'espère. Mmh. Tobin, tu es revenu. Je crois que je serai bientôt prête pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire Je voulais t'accueillir parmi les Unis pendant que nous faisons l'amour. Dans la salle du trône C'est vrai que c'est tentant, mais il faut que je t'emmène loin d'ici, c'est pour ton bien. Pourquoi, Tobin Tu n'as plus besoin de te battre pour moi. La prêtresse assure ma sécurité. La prêtresse, elle te manipule c'est comme si tu étais toujours emprisonné. C'est ridicule. Yavala m'a ouvert les yeux. C'est le seul moyen d'obtenir la paix. Qu'est-ce que tu fais Je ne comprends pas. Si je dois te forcer à me suivre, je le ferai. Toi aussi, tu es infecté. Évitons la violence. Pose ton épée et joins-toi à nous. Je ne peux pas. J'aimerais qu'il nous rejoigne, pas qu'il meure. Essayez de ne pas le tuer. Zed Vous nous avez menti. Tu commets une grave erreur. Oui, parce que je peux la contrôler avec ma change. Essaie de contrôler Yavala. Faites-les arrêter. J'ai une ridicule, elle ne peut pas fonctionner sur moi. Ne le tuez pas! Ne touche pas, Rosamond Je ne peux pas te faire de mal, famille! Allez, mouille! Il ne m'a pas laissé le choix. C'est Yavala qui avait raison. Tu mérites de mourir. Ça suffit. J'accepte de vous suivre. Parce que vous y êtes contrainte Talon, tu devrais te battre avec nous, pas contre nous. Navré, mais ça n'arrivera jamais. confiance à ces soldats. Tu as dit que l'infection était limitée à l'avant-poste. Mm. Ces hommes étaient postés à l'extérieur. Je suis revenu avec un groupe d'une centaine de soldats loyaux pour protéger l'avant-poste. C'est terminé, Yavala. J'ai d'autres moyens d'atteindre mon but. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire J'avais en tête des moyens non violents. Je pensais que c'était évident. Tobin Tobin, mon amour, sors-moi de là. Je sais que ce n'était pas ton idée. Ce n'est pas normal. La reine ne peut pas rester en cage. Est-ce que tu veux la rejoindre, Tobin En ce moment, ce n'est pas notre reine. La Kinch de Z ne peut pas contrôler Yavala, mais il peut contrôler ceux qu'elle a infectés. Tu as raison. Intéressant. Pourquoi ne m'as-tu pas infecté avec l'une de ces choses La mienne n'était pas prête pour que je te la donne. Je suis désolée. Attendez. S'il y a une période de gestation, cela explique que tout l'avant-poste ne soit pas encore infecté. Venez. D'après mes calculs sur la période de gestation qui sont basés sur le moment où Gwen a été infectée, je pense qu'ils sont tous là. Tu en es sûr Je suis même surpris qu'ils soient si nombreux. Je vais tripler le nombre de gardes pour éviter qu'on vienne les chercher. Z J'ai fait quelque chose qui t'a blessé Non, mais... Ce n'est rien. Crache le morceau En fait, j'espère savoir savoir quoi c'est ta mère la prêtresse est derrière les barreaux quoi que s'est-il passé elle est blessée non elle n'a rien on lui a tendu un piège à elle et à ceux qu'elle contrôle pourquoi tu ne me l'as pas dit tu n'as pas confiance en moi les humains ont pensé que tu ne serais pas objectif s'agissant de ta mère oh mais toi tu l'es pourtant c'est moi qui t'ai convaincu qu'elle était dangereuse j'ai vu l'emprise qu'elle peut avoir sur les gens elle prend le contrôle de leur esprit et tu es plus vulnérable parce que tu l'aimes. Il faut que je la voie. Non, ne t'approche pas d'elle. Je veux qu'elle me dise pourquoi elle a fait ça. C'est évident, tu ne trouves pas Sakinj la rend mauvaise. Non, non, il y a forcément autre chose. Tu sais que c'est quelqu'un de bien. Personne n'avait plus confiance en elle que moi. Je pensais qu'elle était la seule à pouvoir sauver notre peuple, mais elle nous a trahis. Il faut qu'on la débarrasse de Sakinj et la prêtresse qui est en elle se réveillera. Tu vois, c'est ce que je craignais. Tu es une cible idéale pour elle. Pour la sauver, tu serais prête à faire n'importe quoi. Tu dois rester loin d'elle, Vren. Écoute ce que je te dis. Justement, mon aide vous sera précieuse parce que je suis sa fille. Je la connais mieux quiconque. C'est sûrement moi la seule qui puisse l'atteindre. Ce n'est plus possible de l'atteindre. On a dépassé ce stade. Écoute, j'ai besoin d'être sûr que tu seras prête à te battre contre elle si jamais l'occasion se présente. Est-ce que c'est le cas Regarde-moi. Je suis prête à faire le nécessaire. Va voir Janzo, il a besoin de ton aide. D'accord. Que Zed puisse contrôler ceux que Yavala a invités. S'ils lui résistaient, alors elles non plus ne pourraient pas les contrôler. Et donc ta théorie selon laquelle il constitue une ruche serait exacte Ce qui signifie que nous avons une autre solution possible. Laquelle Les mouches piques obéissent à leur reine. Elles sont prêtes à tout pour protéger la reine. Pourquoi Parce que sans elles, elles n'ont personne pour les guider. C'est ça. Donc, une fois que la reine sera morte, les mouches piques seront libérés. Ah uh -huh. Vren, ça veut dire que c'est Yavala, la reine. Tu voudrais tuer ma mère Non, bien sûr que non, seulement. C'est peut-être notre seul moyen de s'en sortir. Non. Non. On va faire des recherches, formuler des hypothèses réfléchies et on finira bien par trouver une solution qui ne nécessite pas qu'on tue ma mère. Oui, je suis d'accord avec tout ça, mais je voulais seulement dire... Que tu devrais te préparer à l'éventualité. Que nous n'aurons peut-être pas d'autre choix. Ce ne sont pas des mouches piques, Janzo. Rien ne prouve que ça fonctionne comme tu le crois. Alors tu ne vas tuer personne. Vraiment Non. Oh. Tu as eu tort de faire ça. Pourquoi Je sais qu'elle te plaît beaucoup, mais... Quand il s'agira de faire un choix difficile, tu penses pouvoir lui faire confiance C'est quand même la fille de Yavala. Pardon, mais tu es jalouse d'elle Talon, Yavala a essayé d'obliger Vren à prendre l'une de ses kinji. Vren lui a cassé le genou pour lui résister. Elle a prouvé qu'on pouvait lui faire confiance, non Lui casser le genou et la tuer, ce n'est pas la même chose. C'est tout ce que je voulais dire. Votre kinge s'est divisé, vous l'avez gardé trop longtemps. Vous devez trouver quelqu'un avec qui vous unir. Plus vous attendrez, plus ce sera dur. Et si je ne le fais pas Vous avez plusieurs jours pour le faire. Et si je n'y arrive pas Au bout d'un certain temps, elle vous tuera. Mais il n'y a aucune raison pour que cela arrive. Ma reine. Merci, prêtre. Je savais que tu retrouverais la raison. Je suis venu pour essayer de te convaincre. Qu'est-ce que tu veux dire Je te connais bien. Tu es quelqu'un de fort. Tu vas quand même pas laisser cette femme te contrôler. Je t'assure qu'elle ne me contrôle pas. Joins-toi à nous et tu comprendras. Elle te pousse à agir contre ton propre intérêt. Tu ne t'en rends pas compte Je sais que tu es assez forte pour résister. Tu pourrais l'empêcher de te contrôler. Gareth. C'est toi qui as raison. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi. Je peux lui résister, mais tu dois me sortir de là. Fais-moi sortir, s'il te plaît. Elle va me tuer. Fais-moi sortir. Non, Gwen. Lâchez-moi Lâchez-moi Tu Bon débarras. Gwen, maintenant qu'elle est morte, comment tu te sens Est-ce que tu es libérée Gwen une idée de ce qui est possible ou pas. Mmh. Mmh. Mmh. sera bientôt là. Est-ce que vous voyez à travers nos yeux tout le temps Non, seulement quand j'ai besoin de le faire. Mon esprit ne supporterait pas d'être connecté à vous tous en même temps. Pas encore. Janzo. Janzo. Qu'est-ce qui s'est passé Gareth non, tu as été infecté. Recule, Garrett. Je suis sérieux, s'il te plaît, je te demande Je n'ai pas été infecté. D'accord Qu'est-ce qui s'est passé Genzo. Qu'est-ce que tu as à la main Oh, j'ai mis ta théorie à l'épreuve. Celle de la ruche. J'ai poignardé Yavala. Tu quoi euh, Pour me défendre, c'est pas important. L'important oh, Elle va être effondrée Elle ne va pas être effondrée puisqu'à l'heure actuelle, Yavala va parfaitement bien. Elle a guéri en quelques secondes. Elle l'a fait sous mes yeux. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'était stupide de ta part Tu aurais pu tuer tous les infectés, non, écoute... y compris Gwen. Janzo, tu ne m'écoutes pas. Je suis en train de te dire que Yavala ne peut pas être tué. Oui, oui. Éloigne-toi et dis-moi tout ce que tu sais. Commandant Egistoord, je suis désolé. Il y a eu une faille. Gareth Spears est passé tout à l'heure et… Ça, c'est ce qui vous attend en cas d'échec. Je vais avoir besoin de votre aide. Nous avons fait une erreur, libérons-les. Le paradis est en toi, je le sens. Il faut qu'on parte ici. de ce côté, et moi de ce côté. Ouais. Oh, oh Munz Désolé. Ça va Quoi Pourquoi ça n'irait pas Eh ben, t'as les poings serrés et tu parles toute seule, et la veine dans ton cou est toute gonflée. Je vais bien ouais. Enfin, euh, non, je vais pas bien. Enfin, non, je vais pas bien. Muntz, je peux te poser une question Qu'est-ce que tu ferais hein si quelqu'un suggérait de tuer ta mère Elle est déjà morte. C'est vrai. Désolé. Mais si elle ne l'était pas Tu veux dire que quelqu'un cherche à la faire revenir à la vie pour non, la tuer non, à nouveau Non, bien sûr que non, c'est pas du tout ce que je dis. Oh, tu veux dire si elle était toujours vivante Oui. Alors je casserai tous les autres, celui qui aurait dit ça, et je presserai son crâne jusqu'à ce que ses oui. yeux sortent. C'est ça Et ensuite je le couvrirai ouais, en Ah, c'est exactement ce que je ferais. <rire> enfin presque. Oh, j'aurais dû faire ça Le truc, c'est qu'il est incroyablement égocentrique C'est un inconscient, et il est borné, c'est ça ouais. son problème ouais. Ouais. Ah. ouais. Hey, J'avoue que j'ai pas tout compris. Mais tu veux un petit câlin Non, pas du tout. T'en veux un Non, mais mais Je veux pas que me fasses un câlin J'ai envie de le tuer J'ai envie de le tuer Alors je te laisse t'en charger. Bon. Mais qui est-ce que tu veux tuer T'occupe pas de ça. Est-ce que je le connais C'est Janzo, pas vrai Comment tu le sais J'ai tout le temps envie de tuer Janzo. Hey, mais je peux pas, parce que comme tu le sais, c'est mon frère. Ouais. Oh, Je peux pas te laisser tourner Oh, T'en fais pas, je vais pas tuer Janzo J'aimerais le faire, mais pas vraiment C'est pour ça que j'étais complètement perdue et énervée et incohérente Oh, je connais l'un de ces mots oh, Par, il faut que je réfléchisse Promets-moi de pas tuer Janzo Je t'ai demandé de t'en aller Bon, Munt, va-t'en s'il te plaît Oui, j'y vais Je peux te parler de quelque chose Bien sûr <rire> J'ai toujours pensé que si quelqu'un suggérait même avec la plus grande des logiques que nous devrions tuer ma mère, j'aurais été folle de rage. J'aurais tué cette personne sur le champ. Mais toi, quand tu me l'as dit, je me suis sentie triste et je ne sais pas quoi faire. Je suis déçue. Non, non laisse-moi terminer. Donc j'ai pris un moment pour faire une analyse approfondie de ce qui déclenche mes émotions et de la raison pour laquelle mon cœur bat particulièrement vite et de pourquoi je rougis. Et j'en suis arrivée à la conclusion que c'est parce que… Je suis amoureuse. <rire> Je pense que c'est la chose la plus romantique qu'on m'ait jamais dite. Est-ce que tu... Est-ce que tu as déjà été dans une relation amoureuse Est-ce que tu as déjà été amoureux auparavant mm -mm. Oui, de ma sœur. Pardon J'étais pas au courant que c'était ma sœur. Et quand on l'a su, tout s'est arrêté. Mais on était amoureux et j'ai été triste quand ça s'est fini. Eh bien... C'est la première fois pour moi, je veux dire. Jamais de ma vie, je n'avais ressenti ça. J'ai peur de ne pas être très douée. Au contraire, tu es extrêmement douée. Euh, C'est là que tu dis que tu ressens la même chose pour moi. Ça ne se voit pas. Bien sûr que je ressens la même chose. Et de toute façon, ça ne fonctionnerait pas de tuer ta mère. À la réflexion, je vais peut-être te tuer. Pardon, c'est juste que... Je devais nous ramener au sujet qui nous préoccupe, sinon notre relation ne durerait qu'une semaine. Ensuite, ce serait la fin du monde. Oui, c'est très logique. Mais comment sais-tu que tuer ma mère ne changerait rien Ah, oui, c'est vrai. Elle a attaqué Garrett et malheureusement, il n'a pas eu d'autre choix que de la poignarder dans le ventre. Quoi Mais elle va bien. Pardon Vren, ta mère ne peut pas mourir. Wow. Je. Je comprends pas. Je vais la voir. Attends, non, non, non, non, non, non Je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que tu seras d'accord pour dire que, compte tenu de ce que nous venons d'apprendre, elle est encore plus dangereuse. Elle est enfermée dans une cellule, Janzo. Comment elle pourrait me faire du mal Alors je viens avec toi Le sang est presque sec. C'est arrivé il y a plusieurs heures. Elles sont venues dans mes quartiers et m'ont volé ma bague. Comment ont-elles fait pour s'échapper Je pensais que tous les infectés étaient emprisonnés. Moi aussi. Mathématiquement, c'était une certitude. Peut-être qu'on a mal calculé le temps de gestation. Dites, qu'est-ce que vous pensez de l'état du monde en ce moment Je n'ai pas à répondre aux humains, je ne parle pas aux déchets. Il n'est pas infecté. Tu les as laissés sortir Bien sûr. Où sont-elles je n'en sais rien. La prêtresse Yavala m'a donné de manière directe l'ordre de la laisser passer, ainsi que la reine humaine et son homme. Je vous demande pardon, son homme La reine et son homme Vous voulez dire Tobin d'Aegisford Oui, parfaitement. Tobin a été infecté. Aucune trace d'eux. Ils sont déjà loin. Oh non Tobin a emmené son armée avec lui. C'était notre seule chance. Les dieux seuls savent combien d'hommes ont été infectés. Yavala va répandre son emprise à travers le royaume et c'est entièrement ma faute. Pourquoi ta faute De toute évidence, j'ai mal calculé le temps de gestation et le taux d'infection. Nous sommes passés à côté d'un infecté et il les a aidés. Mes calculs étaient les mêmes que les tiens. Donc c'est notre faute à tous les deux. Il est fort possible que l'infecté soit toujours parmi nous. Zed Il paraît que la prêtresse a quitté l'avant-poste avec la reine. C'est vrai. Les Blackfist devraient l'accompagner afin de la protéger. Et pourquoi les Blackfist Pour tuer davantage d'innocents Oui, et tu seras le premier. Est-il vrai que Yavala a forcé la reine à partir avec elle Ainsi que le seigneur des Giscords Ils n'ont pas été forcés. N'est pas censé être mort Comme vous pouvez le voir, je suis un ne peut plus vivant. Pas pour longtemps Rangez tous vos épées Prenez le temps de nous écouter. Alors faites vite. Il y a des choses bien plus importantes que votre vengeance. Yavala a infecté la reine Rosamund, Tobin de Gisford et tous les Black Bloods qui l'accompagnent, avec sa King. Cela fait deux ses marionnettes Pourquoi on te croirait Croyez-moi alors. Je suis la fille de Yavala. Tout ce que Zed a dit à l'instant est exact. Yavala nous a promis le paradis. Elle nous a menti. Il n'y a pas de paradis. Elle peut contrôler tous ceux qui portent l'une de ses Kinji. Et ceux qui ont une kinj peuvent infecter les autres. En réalité, son idée du paradis est de contrôler chacun d'entre nous. Nous allons prévenir notre peuple de ce danger. Tant que nous n'aurons pas trouvé un remède, personne ne doit quitter l'avant-poste. Vous n'êtes le commandant de personne. Si c'est le nôtre. Hé hey La ferme J'ai été votre allié à tous à un moment ou à un autre. J'ai vécu parmi les humains et parmi les Black Blood. Vous savez que je ne mens pas. Qu'est-ce que ça change Pourquoi on devrait lui faire confiance C'est une traîtresse Ça suffit, suffit. Taisez-vous Ce que Yavala nous a promis et ce que nous voulons tous. C'est que les Black Blood et les humains vivent ensemble en harmonie, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. oui. oui. oui, oui, oui D'accord. Pourquoi ne le ferions-nous pas? Nous n'avons pas besoin de Yavala. Humains, Black Blood Ce jour est l'occasion rêvée pour apprendre à vivre ensemble. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous trouverons le moyen d'empêcher Yavala de faire de nous ses marionnettes. Mais il n'y a que tous ensemble que nous y arriverons. Que Talon prenne les choses en main! Je ne suis pas une meneuse. Tu n'as pas le choix. Soit. Mais seulement le temps de régler cette crise. Gareth Spears sera mon sous-commandant en charge des humains et Zed se chargera des Black Blood. Et bien sûr, cela comprend les Black Fists. <Sith> Alors, qu'en dites-vous <täus> <en translation> Les Black Fils ne veulent pas être réduits en esclavage. Surtout par l'un des leurs. Je vous assure que c'est ce que compte faire, Yavala. Pour l'instant... Les Blackfist obéiront à Talon. On dirait que c'est toi la patronne. Oui, malheureusement. <tousse> <tousse> <tousse> Je t'ai sauvé Comment t'as fait pour le voir J'étais en train de te regarder dormir Il a rien de mal à ça, c'était pour te protéger Normalement les rats ne nous attaquent pas Ils ont peur de nous Je sais Regarde Il allait me transmettre une clinch. C'est peut-être comme ça qu'ils se sont échappés. C'est sûrement un rat qui a infecté un garde. Toby Il n'arrête pas de me fixer Il ne me quitte pas des yeux hein Par les dieux, j'ai l'impression que ma mère est en train de me toiser C'est elle qui l'a envoyé. Elle observe tout ce que nous faisons. Nous devons partir à leur recherche maintenant. Mais nous ne savons même pas dans quelle direction elles sont parties. On y réfléchira. À la place de Yavala, où est-ce que vous iriez pour conquérir le monde La capitale. Oui. Nous devons partir immédiatement. Qu'est-ce que vous ferez quand vous les rattraperez Je n'en sais rien, mais nous devons agir au plus vite. En espérant qu'il ne soit pas trop tard. Aider. Je suis la reine Rosamonde. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre présence, Majesté Nous sommes venus apporter la paix dans votre village. J'ai bien peur de ne pas comprendre. Des Black Blood. Ils ne vous feront rien. Ils sont avec moi maintenant. Nous ne voulons pas avoir de problème. Joins-toi à nous. Unis-toi à ta reine. Unissez-vous à eux